Donc, euh, bah, depuis quelques années, les drones sont un petit peu partout dans les sociétés, d'abord du côté des militaires et puis ensuite ils sont entrés un petit peu dans la société civile et on les utilise depuis quelques années euh, en archéologie. Euh, tout d'abord parce qu'il euh, y a eu donc, la miniaturisation des vecteurs et surtout des capteurs qui ont, euh, en archéologie, entraîné une véritable rupture en méthodologique dans les acquisitions. Donc, quels sont euh, les changements des pratiques des archéologues euh, Donc Tout d'abord, euh, les drones, on les utilise dans une phase hein, ou euh, une partie de l'archéologie euh, qui est euh, le repérage des sites, ce qu'on appelle les prospections, euh, avec différentes méthodes. Et donc là, ce sont des méthodes non invasives en archéologie. Donc, c'est différent de la fouille. On, utilise, euh, on peut les utiliser pour la fouille. Également, mais nous, on les utilise dans le cadre de la détection des vestiges archéologiques en fouilles. Donc c'est utilisé en amont des fouilles et c'est utilisé en association avec des méthodes dites plus classiques en archéologie de prospection. Donc on marche et on regarde ce qu'il y a. Donc on va essayer euh, d'observer différents indicateurs. Donc les premiers, c'est les euh, soil marks. Euh, ce sont des anomalies de couleur du sol, donc euh, vous avez des exemples Pardon, je pas... euh, ici bon, ou là. Euh, donc en fait les murs euh, qui sont euh, enfouis euh, se voient euh, par différents... Alors ça ce sont des fossés, tout ce qu'on ce qu voit c'est des ensembles de, de fossés, donc c'est pour ça que la, la terre est plus marron Et là c'est les murs des structures. C'est la pierre que l'on voit, donc c'est ce qu'on va chercher à détecter en travaillant sur la couleur et sur l'humidité, par exemple. Ce qu'on va détecter aussi, c'est les euh, Chrome Marks, donc c'est euh, les différences de croissance des plantes et de stress des plantes. Donc on va travailler sur, euh, donc sur euh, des différences de hauteur et sur euh, les indices de, de, de stress hydrique, euh, on va savoir si elles transpirent, tout ça. Donc là, euh, ce qu'on a, c'est euh, les plantes qui poussent au-dessus des murs, vont euh, être plus, euh, plus petites, euh, vont pousser, vont mûrir, vont mûrir plus vite que celles qui sont situées sur des fossés, qui elles euh, vont avoir plus de fluidité, plus de nutriments et vont avoir une croissance plus importante. Donc, euh, donc ça c'est fait avec des méthodes classiques hein, d'observation aérienne. donc C'est ce qu'on peut observer. Pour ça, il faut avoir de la chance. Et puis, ce qu'on va essayer de détecter, ce sont des euh, reliefs et des micro-reliefs. Euh, donc ici, sur la croissance de la végétation, Ou pareil, on a une différence de croissance des plantes qui sont sur les murs euh, ou euh, des, euh, des structures euh, ici euh, en élévation. Et donc là, on va travailler sur euh, tous les, les indicateurs, liés à la, enfin, tous les... Euh, tous les indices sur le travail de la lumière, sur euh, la luminosité. Donc ça c'est les méthodes traditionnelles puisqu'on utilise quand même les images aériennes depuis euh, bah, le début du XXe siècle en archéologie. Euh, donc d'abord euh, avec des avions, euh, avec un essor énorme dans les années 60-70 euh, où on a même mis non, des caméras thermiques sur les avions. Alors, c'était très compliqué parce que les trucs refroidis, tout ça, enfin, on... les capteurs énormes. Euh, voilà, mais il y a eu de très grandes campagnes de prospection aérienne à cette époque-là. On a commencé également à utiliser les satellites et les données satellitaires euh, ah. avec des traitements de multispectraux, des utilisations d'indices de végétation euh, et puis euh, aussi travailler euh, sur les pixels, sur les couleurs des pixels pour essayer de discriminer. Euh, ce qui est naturel, de ce qui est anthropique. Et puis depuis euh, les années 2000, donc c euh, on a utilisé le LIDAR donc pour la détection des euh, micro-reliefs euh, dans les zones boisées. Bon, ça, les premières, c'était dans le nord de la France, pour premier gros chantier. Alors toutefois, c'est euh, l'utilisation des vecteurs un peu importants comme des avions, des hélicoptères. Ça a des limites, enfin, prenons en archéologie, donc on est en sciences humaines et sociales, sciences molles, on molle, n'a pas d'argent, euh, Donc, payer euh, une heure de vol, 150 euros, il faut le programmer, il faut un pilote déjà, il euh, faut le programmer, puis à chaque fois, c'est sur le bleu, où il y a trop de monde, voilà, enfin, c'est hyper compliqué. Euh, on les prix des images aériennes, si, si on veut, euh, un mur, en gros, ça fait un mètre de large. Donc, pour pouvoir le détecter, il faut au moins de pixels, sinon c'est oublié. Euh, donc, il faut des images qui ont quand même une définition plutôt fine. Et ça commence à devenir cher le kilomètre euh, carré. Le lidar aussi, euh, c'est pas donné. Donc, ce sont des techniques qui ont un, un coût plutôt élevé. Euh, c'est très peu flexible, puisqu'il faut tout programmer à l'avance. Euh, Enfin, il faut six mois pour programmer un relevé LIDAR. Voilà, ça commence à devenir un peu compliqué. Sauf qu'un relevé LIDAR, ce qui est bien, c'est que euh, les feuilles n'aient pas encore recommencé à pousser et planifier ça, c'est... Enfin, c'est de la divination, parfois. Euh, et puis ensuite, euh, on vole relativement haut et relativement vite. Et un avion, il vole, euh, il vole à une centaine de... Enfin, il vole plutôt vite. Euh, et il vole à, à au moins 150 mètres de haut. La Donc, on a des, euh, des résolutions d'images qui sont, euh, qui sont euh, un peu plus avec des plus gros pixels. Alors que l'utilisation des drones maintenant, elle permet... Euh, alors, effectivement, acheter un drone, ça peut être très cher, parce que ça va de quelques dizaines de kilos-euros à quelques centaines de kilos-euros, en fonction de ce qu'on prend et du capteur qu'on met dessus. Euh, donc euh, c'est un premier investissement qui est important, mais par contre, une fois qu'on l'a, euh, le coût euh, au vol est très réduit et son entretien, si on choisit bien son drone euh, et son pilote, euh, est relativement élevé. Si on ne fait pas comme nous, on ne plane pas dans les arbres, ça va pas trop cher. En plus, ce que ça permet, c'est de pouvoir faire varier les, la prise de vue. On peut utiliser un drone en faisant des photos sur, à partir de 2 mètres de haut jusqu'à 150 mètres qui est la limite en France. Donc ça permet d'avoir des résolutions spatiales qui sont différentes en fonction des objets d'étude. Et surtout en archéologie, ça nous permet d'accéder à une échelle d'étude qui est celle du terroir, donc l'intermédiaire entre l'étude micro-régionale et l'étude de site, qui était jusque-là très très compliquée à avoir. Euh, puisque euh, ben, quand on fait des, des prospections pédestres, il faut, faut marcher, il faut parcourir les champs et à l'échelle d'un terroir, ça commence à demander un investissement en temps assez important. De plus maintenant, les drones, euh, ben, ils ont un avantage, c'est qu'ils permettent, ils ont un environnement euh, sécurisé, on a une stabilisation inertielle, on a GPS, on peut faire des programmations de vol, on a des retours maison. Euh, on est quand même plutôt, plutôt assuré, on n'a pas trop, pas trop de problèmes. Et les développements récents des drones et ce qui, va, ce qui va arriver laissent entendre justement de plus en plus, de moins en moins d'interventions humaines dans, dans les vols. Donc on va avoir, enfin l'opérateur, il va juste falloir bien gérer le logiciel bientôt et puis ensuite tout sera à peu près tout seul. Et ensuite, c'est la flexibilité d'utilisation, puisqu'une fois qu'on a un drone, nous, du jour pour le lendemain, on programme un vol si les conditions sont favorables, si on peut le faire. Donc il n'y euh, a pas beaucoup d'encombrement, le stockage, ce n'est pas, pas énorme. Euh, on peut choisir les conditions optimales d'intervention et répéter les vols sur une même zone à plusieurs, plusieurs périodes de l'année, du jour. Donc ça c'est euh, donc euh, moi je dirige donc le plateau Tige 3d euh, c'est pas travaux d'intérêt généraux c'est un peu ce qu'on a voulu dire mais c'est euh, télédétection imagerie géomatique et 3d donc ça c'est notre équipement c'est le premier celui qu'on a acheté en 2011 euh, c'est on l'appelle le vieux donc c'est euh, un microcopter euh, donc c'est un octorotor qui euh, a 11 ans mais qui fonctionne parfaitement et qui nous a euh, puisqu'on a craché le drone lidar et c'est lui qu'on a pris en secours donc il est toujours parfait une caméra thermique FLIR euh, bon, voilà, euh, en 2011 on s'est demandé ce qu'on pouvait mettre sur un drone et on a dit une caméra thermique et euh, donc FLIR elle a euh, une résolution qui est ce qu'elle est mais bon on ne fait pas mieux enfin pas beaucoup mieux maintenant peut-être un petit peu et puis on, on y met aussi des appareils photo donc euh, ici le g 10 et ensuite, dernièrement, donc ça c'est un financement CPER euh, qui est venu en 2016. Donc on a... Euh, alors ça c'est de nouveau parce qu'on avait un ancien drone qui était une structure euh, microcopter, je crois aussi, mais qu'on a craché en Roumanie sur un arbre, euh, et donc on l'a remplacé par un DJI 600 Pro. Et donc on, il est, lui, euh, exclusivement dédié au LiDAR, qui est un yellow scan. Et ensuite, on a euh, le DT18 de, de Lertel, donc qui est une voiture fixe avec un capteur 5 bandes, donc le rouge, le vert, le bleu, le pierre et le red-edge. Euh, dans les autonomies, euh, que ce soit le vieux, là, euh, le vieux euh, maintenant les batteries sont un peu faibles, il, fait, euh, il a une autonomie de 10 minutes, euh, il permet de couvrir à peu près 3 hectares. Euh, le DJ, il a une autonomie entre 15 et 25 minutes, on fait du 5 hectares à peu près. Et euh, le DT-18, euh, on le fait voler une heure et demie, jamais deux heures. Et euh, il a une... Enfin, on autonomie de deux heures et on, avec ça, on couvre une centaine d'hectares. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec euh, tous ces appareils. Euh, donc, déjà, on fait donc de la thermographie aéroportable à basse altitude. Donc, d'abord sur le sol euh, nu pour repérer des anomalies de température liées à la présence de vestiges archéologiques. Donc ce qu'on va essayer de détecter, c'est l'inertie thermique des vestiges archéologiques présents dans le sol. Donc on peut voir ici des cadeaux, voilà, ou des anciens parcellaires. Bon ça c'est une image, c'était pour faire joli. ça, ça va donc ça c'est un exemple, donc ça c'est Nicolas Poirier qui a un programme de recherche qui s'appelle Repérage dans le Tarn-et-Garonne. Euh, en fait, on voulait profiter, enfin il voulait profiter de la construction du TGV, du futur TGV, et pour en amont de la construction, faire des prospections, faire des tests méthodologiques avec justement des méthodes non invasives, donc que ce soit des drones, puis après on est équipé également en appareil géophysique, pour faire de la détection de sites, et puis ensuite. Utiliser justement euh, ben, l'ouverture du sol pour la construction de, du TGV pour vérifier les, euh, les, les observations. Bon le TGV visiblement ça ne se fait pas trop, mais nous, enfin voilà, il a avancé. Euh, donc vous avez ici une acquisition thermique. Euh, donc on a toujours le double, hein, donc image classique et image thermique. Donc, vous avez une image. Hop, ah, faut pas que je touche. Donc une image classique ici. Et ici vous voyez une anomalie froide. Euh, donc ça, euh, ils ont observé également, c'est euh, ici une, euh, une concentration de céramique lorsqu'ils ont fait les prospections pédestres. Les patates vertes, là, c'est des concentrations de céramique. Et donc, en regardant le cadastre napoléonien, ils se sont rendus compte que, pile au même endroit, il y avait ici une ferme qui a actuellement disparu. Euh, donc voilà, donc ça c'est euh, le cumul de l'ensemble des informations. C'est-à-dire ici, le s 005 c'est l'emplacement de la parcelle de la, de la ferme avec la localisation de la concentration de céramique. Puis en bas aussi là. Donc également, on le fait sur des euh, sols cultivés. Donc, euh, donc ça c'est euh, en gauche, puisque Nicolas vient euh, du Berry c'est une, une parcelle dans laquelle il y a une villa gallo-romaine qui est, qui est connue et qui est recouverte par euh, des céréales. Et euh, la prise de vue thermique montre euh, ici une anomalie là, qui est chaude. Euh, donc c'est les vestiges de la, de la villa. Donc, ça ce sont deux autres exemples toujours de son programme repérage. Vous avez en bleu les concentrations euh, de céramique. Et euh, ici, des indicateurs, donc on, on a ici, ici des, euh, ça fait des carrés, je, je ne sais pas si vous voyez. Et euh, ici, on a une anomalie, euh, une anomalie rectangulaire, ici et là, qui pourrait être des structures. On, le fait, on utilise également la thermographie euh, sur Prévi, donc ça c'est euh, un programme de recherche que j'ai riche qui, euh, qui s'appelle TAM, c'était les détections archéologiques en haute et moyenne montagne, euh, où euh, là on a fait des, des, donc, euh, une prise de vue euh, thermique et qui montre ici, donc, euh, ici la présence d'une possible structure. Donc euh, la, la thermographie euh, par drone. On permet de repérer euh, des petites anomalies de l'ordre du bâtiment. On peut répéter des survols euh, pour, euh, tout au long de la saison culturelle ou de la croissance des plantes. Et euh, ça, nous, ça nous a permis, alors on a fait plein de tests qui nous ont permis de définir à peu près les paramètres optimaux de détection. Mais on est toujours étonné parce que pour des journées où on pense que ça ne va pas marcher, ça marche. Et des journées où, des acquisitions où on pense que ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas. Donc, ce, donc on a fait plusieurs tests en comparant euh, les températures, euh, l'hydrométrie, voilà, la pression, tout ça. Et on en est venu à la conclusion que euh, les acquisitions thermiques, c'était mieux de les faire euh, aux intercellents, déjà, et de les faire à des moments où il y a un grand gradient de température entre la nuit et le jour, donc vraiment arriver euh, dans cette montée. Donc, on utilise également la photographie euh, numérique euh, pour faire de la photogrammétrie. Alors, euh, Depuis quelques années, euh, on voit fleurir des logiciels de photogrammétrie qui permettent de faire de la 3D à partir de photographies. Donc, On l'utilise, euh, donc euh, vous avez ici, euh, chaque, euh, chaque carré bleu c'est une prise de vue. Donc c'est pris, euh, on fait des photos par, euh, par drone. Et donc ensuite on l'insère dans un logiciel de photogrammétrie, donc nous on travaille avec Photoscan. Euh, donc ici c'est couplé avec un relevé euh, sol à la station totale. Et on obtient donc ici c'est euh, le, euh, le modèle numérique euh, euh, de surface du village de Flognac dans le Lot. Donc ça c'est un chercheur qui travaille, euh, donc c'est Florent Hautefeuille qui travaille sur ce village. Et ce modèle lui a permis de repérer deux, deux fossés. Donc c'est un, un village euh, médiéval qui a une occupation antique. Et donc euh, ce travail lui a permis de repérer ici le fossé médiéval et derrière le fossé antique. Voilà. On peut faire après plein de, trucs, plein de trucs après dessus Donc on travaille également dans la détection des euh, micro-reliefs. Donc ça, c'est une acquisition de photographie, alors la faite par cerf-volant, puisqu'on a un cerf-volant, donc on n'utilise plus, mais on a fait des travails avec. Donc c'est pareil, on fait de la photogrammétrie qui permet de faire des orthophotos avec une résolution spatiale plutôt fine, puisqu'on a des pixels de l'ordre de 2 cm. Et ensuite avec, on peut utiliser des, des algorithmes pour faire de la détection de micro-reliefs donc ici, on a, euh, sur ce site, on a ici une église, et en fait, tout autour, c'est ce un village médiéval. Donc on a ici, on voit bien, là, les granges. Euh, voilà. Et les, tout ce que vous voyez en orange, ce sont des murs. Donc euh, ça, ça c'est ça, dans le programme de recherche TAM. Euh, on m'a mandaté pour faire une prospect, la prospection archéologique de ce site. Donc, qui est situé à 1800 mètres d'altitude. Pour y aller, il faut marcher 3 heures. Euh, donc on, voilà, on est obligé d'adapter les méthodes d'acquisition de données, euh, puisqu'il faut, euh, voilà, euh, faut que ce soit plutôt léger puisqu'on porte tout à dos. Euh, donc C'est un site pastoral. Donc on a fait un survol drone avec des photos, une photogrammétrie. On a extrait une orthophoto et un modèle numérique de surface. Et avec ces, euh, ces deux jeux de données, on peut donc avoir une image très précise des structures, les décrire, et on peut également euh, faire, des, euh, faire des coupes pour, euh, pour les observer. Et euh, donc ensuite, une fois qu'on a euh, le modèle numérique de surface, on peut euh, utiliser des algorithmes de traitement. Alors là, je vous en ai mis qu'un. Euh, mais euh, c'est le Simple Local Relief Model, mais j'en ai utilisé plusieurs. J'ai fait plusieurs tests et donc avec euh, celui-ci, on peut euh, comme ça euh, redessiner toutes les structures que l'on voit. Et puis euh, euh, ensuite, voilà ça, ça permet d'arriver à ça. C'est un plan de l'ensemble des structures du site et euh, qui sont euh, classées en fonction de leur état de conservation et euh, de leur aspect. Euh, donc, par exemple, tout ce qui est blanc et orange, là, euh, on, je suppose que ça fait partie de la même euh, phase d'occupation. Donc, c'est un site qui aurait été occupé au moins six fois. Euh, durant son, enfin, donc et euh, chaque couleur euh, est une phase d'occupation. Après, euh, là, pour le moment, il euh, n'y a pas de datation possible. Hein. Donc on utilise également la photogrammétrie pour faire de la modélisation de zones difficiles d'accès. Donc ça c'est un site, euh, c'est la Sierra del Papa, à Bologna, en Espagne, à côté de Gibraltar. Donc c'est un, un programme de recherche dirigé par Pierre Moret. Donc c'est euh, Antoine Laurent qui a euh, fait l'ensemble du traitement. Donc on a euh, pris euh, des images. c'est un, un site assez étonnant. Donc il faut imaginer euh, une crête avec de part et d'autre des parois rocheuses. Et sur ces deux parois rocheuses, c'est une ville. Les gens ont construit des maisons en creusant la roche pour installer les constructions. C'est des constructions assez importantes puisqu'elles peuvent faire trois étages. Il y a des escaliers, il y a des gouttières. A... Enfin, voilà, c'est assez... un site assez étonnant. Euh, qui a une végétation un peu dense euh, et euh, qui est euh, voilà, à, à analyser est un, et à relever, c'est un peu compliqué, donc on a utilisé la photogrammétrie. Donc euh, là, c'est à la fois des photos drones et des photos sols. Des photos sols euh, servant à affiner un peu le modèle des parties basses hein, qui sont difficiles d'accès et aussi à enlever les arbres. Ça permet de modéliser les arbres et de les, les enlever après. Donc on obtient ici, donc on a une façade, on commence à voir des encoches et donc sur le modèle, on les voit beaucoup mieux. Hein. On voit ici une séparation entre deux maisons et on a des escaliers et ça c'est une, une espèce de gouttière. Et donc à partir de ça, euh, ils ont refait des, euh, des restitutions 3D de ce que pouvait être le site. Alors Pour le moment, c'est une seule maison puisqu'il y a également des données de fouilles hein, donc qui, qui ont été utilisées pour faire cette modélisation. Mais il faut encore qu'il fasse la totalité, euh, la totalité du site. Donc, on utilise euh, le DT18, donc qui est une voilure fixe, euh, qui, euh, bon, je, euh, voilà, je vous l'ai présenté tout à l'heure, hein, qui est un capteur 5 bandes, qui, qui nous permet de travailler en, en multispectral et notamment de faire des calculs d'indice de végétation. Donc, euh, on l'a utilisé, alors ça c'est un exemple, c'est euh, le site de Bode, dans le Tarn-et-Garonne. Euh, donc, on a fait une acquisition, on, a fait, on savait qu'il y avait à cet emplacement une, une ancienne église. Donc, euh, on a fait un relevé au géoradar, et là, euh, on, ça a très très bien marché, puisqu'au-dessus de l'église, on a vu une villa galleromaine. Donc après, alors là c'est notre site de test préféré, on y passe tous nos appareils euh, et on essaie de croiser toutes les données euh, puisqu'on travaille également sur euh, multisource Et euh, donc on a fait ici, c'est ça, c'est une acquisition en drone multispectral. Alors, il faut avoir l'œil parce que, voilà, mais ici, là, il y a une légère anomalie donc qui est tracée en vert. Donc là, c'était en céréales. Euh, la culture, c'était du céréal. Et euh, non, là, donc, le, ce qu'on a vu, l'anomalie, correspond à l'abside en fait de l'église. Donc, vous avez ici l'église qui est installée sur ce qu'on voit les rectangles. C'est la villa gallo-romaine. Donc, ça, c'est le travail de François Balleux, donc qui est aussi ingénieur éco-directeur de la plateforme Tige 3D. Donc, il a calculé plusieurs indices de végétation. Il les a comparés. Euh, et ensuite il a fait de l'extraction d'indices par des pages et fait des statistiques dessus. Voilà. Euh, là clairement sur ce vol, il faudrait que on... Enfin, on a refait un vol hier dessus, euh, puisque on essaie de. Mais là c'était en prairie, donc on va voir ce que ça va donner. Mais on essaie de voir, là c'était pas forcément une bonne période d'observation. Notre drone LIDAR, euh, c'est une voilure tournante euh, qui a euh, quatre moteurs en coaxial. Hein, il a une quinzaine minutes d'autonomie et donc il transporte le LIDAR euh, yellowscan euh, qui euh, a une précision euh, d'à peu près 10 cm. Donc on a un nuage d'une épaisseur de 10 cm. Donc on est incapable d'observer tout ce qui est inférieur à 10 cm. On le fait voler généralement à 50 mètres au-dessus des arbres, quand on les voit. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la technique du lidar. Non Alors le lidar, souvent c'est utilisé euh, en, sur un hélicoptère, mais sur un drone c'est exactement pareil. On envoie un faisceau laser euh, qui va euh, venir taper sur, sur les obstacles qu'il rencontre. Et euh, plus le faisceau est gros, et plus, euh, plus il va par exemple taper une feuille qui va lui prendre une partie du faisceau et puis il va continuer et taper une autre feuille qui va, prendre, euh, qui va manger par exemple un tiers du faisceau. Et euh, Donc nous on peut avoir trois échos comme ça. Euh, et donc ce que ça permet, du coup ça permet de passer, euh, alors on dit à travers les feuilles, mais c'est pas à travers, euh, c'est entre les feuilles et euh, venir frapper, euh, frapper le sol. Ensuite, on filtre les points qui ne sont pas du sol. Et à partir des points de sol, on fait des modèles numériques de, de terrain. Euh... C'est une technique plutôt simple. Donc ça, ce sont quelques exemples. Donc ça, c'est des acquisitions qu'on a faites dans le cadre du programme collectif de recherche FortiPolis, dirigé par Philippe Garde et euh, Thomas Greff. Donc ça, c'est le site de Castertramé dans les Hautes pyrénées Donc c'est une toute petite forêt qui fait 5 hectares. Euh, donc vous voyez orange, c'est les arbres, vert, c'est une prairie. On a filtré euh, les arbres, on a enlevé les arbres. Et ensuite, on peut faire un, un maillage et on obtient ici, donc ça, c'est euh, un oppidum, donc un site de l'âge du fer. Et donc, une fois qu'on a euh, le modèle numérique de terrain, ben, on peut faire euh, toutes les coupes que l'on veut. Et on peut faire des mesures, des mesures de hauteur, de largeur, euh, voilà. S'il avait fallu, euh, donc ça, ça a été fait en euh, deux jours, hein, un jour pour, pour y aller, faire les acquisitions. Le modèle, on le fait généralement dans la voiture sur le retour. Euh, on écrit le rapport euh, la journée qui suit. En deux jours, on a euh, la prospection complète du site. Il faut savoir que pour avoir une topographie qui serait beaucoup moins précise que ça, il aurait fallu presque... Euh, quinze jours, trois semaines, avec des méthodes classiques, parce que dans une forêt, c'est hyper difficile de viser avec une station totale. C'est très long. Et puis les GPS, ça passe pas forcément. Donc ça, c'est un autre exemple, toujours dans le cadre de Fortipolis. Donc là, il y a trois vols, hein, ça fait à peu près une quinzaine d'hectares. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est à Saint-Martory, euh, donc pas très loin. Et c'est pareil, un site euh, antiquité tardive à fer. Et donc, on a fait un survolida, et ce que vous voyez ici, tous les traits, là, ce sont, ce sont des murs. À partir de ça, euh, on a euh, utilisé euh, plusieurs algorithmes euh, de traitement de ce modèle numérique de terrain. Euh, donc, c'est des études sur euh, les pentes, euh, voilà. Donc, ça travaille euh, essentiellement sur, sur les orientations lumineuses. Et ce que ça permet, et, euh, donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité des structures que euh, le simple modèle numérique de terrain. Et donc on peut ainsi euh, redessiner l'ensemble des structures qui composent, euh, qui composent ce site et avoir une lecture archéologique de ces, euh, de ces anomalies. Donc les perspectives, puisque actuellement ce sont des, des équipements qu'on utilise relativement quotidiennement. Euh, et euh, vers quoi on va maintenant ben, le, le capteur là qui est en cours euh, d'être mis en place, c'est le capteur magnétique. Donc c'est un capteur de géophysique. Euh, il y a plein de tests, il y a plusieurs, euh, plusieurs magnétomètres qui sont actuellement en cours de développement. Et je pense que si d'ici un ou deux ans, ce sera des, ce seront des drones et des capteurs qui seront commercialisables très facilement qu'on aura facilement. Donc là, le problème actuellement qu'ils ont, c'est les.. En fait, le capteur électromagnétique donc, qui calcule la déviation par rapport au normes magnétique de l'objet qui a dans le sol. Et là, le drone lui-même étant. Entraîne des perturbations. Et puis ensuite, c'est le vol à altitude constante et vitesse constante. Euh, ça, c'est euh, donc le, un des pro, prochains défis aussi euh, sur quoi travailler en GIS micro-drone. Hein, le GIS micro-drone dans lequel on était, mais actuellement, c'est en repos. C'est euh, l'exploration des grottes hein, et des euh, milieux confinés. Donc, ça peut être. Euh, des tunnels, euh, tous les milieux confinés, pour avoir la cartographie 3D en temps réel de ces zones. Et euh, ce dans quoi on va se lancer, on est en train de se lancer maintenant, c'est euh, parce que c'est bien d'acquérir des données, mais c'est bien de les traiter, et euh, c'est euh, d'insérer l'intelligence artificielle dans les traitements multisources qu'on est en train de faire. Voilà, donc euh, les principaux euh, avantages, hein, c'est la souplesse d'utilisation, la répétition des vols, euh, la mise à disposition voilà, du plus grand nombre de... pour à la prochaine aérienne. Euh, bon, voilà, ça c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, c'est